Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser l'application Stop Motion Studio Pro. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi que d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Ça commence Il faut une plaque lego de base simple et donc la deuxième chose à faire c'est la à fixe et ça va être vraiment pour vous un ami qui va vous être extrêmement utile pour faire le stop motion donc une fois que vous avez pris un petit peu de à fixe vous allez en mettre à chaque angle euh de la plaque alors mettez bien la plaque au bout plus vers votre mur voilà donc on en met à chaque angle maintenant il faut construire un décor alors pour construire un décor c'est simple vous allez prendre vos briques lego une fois le décor prêt, vous pourrez bien sûr vous rendre sur l'application, mais avant de faire ça, il vous faudra bien entendu un petit trépied ou sinon en faire un soi-même en Lego et là vous pourrez vous rendre sur l'appli. Donc une fois sur l'application, vous voyez une page et donc pour créer un projet, vous allez cliquer sur nouveau film ici. Donc vous cliquez dessus et, et donc ça s'ouvre. Donc déjà, première option, il faut euh, là ici, sur, sur le petit euh, engrenage, vous allez cliquer dessus. Puis après, il va vous mettre le nombre d'images par seconde. Donc là, on fait, on peut commencer. Alors, donc là, c'est là où vous allez euh, prendre les photos. Donc vous pourrez zoomer Donc pour un personnage Je vais euh... Donc voici le Il faut toujours faire ça Sur l'objet qu'on qu veut animer Si on appuie là si on, si on touche là Hop ça va voilà Et là Voilà Donc euh, voilà Donc on appelle ça le focus Le focus donc, c'est parti, on va animer. Donc, pour l'animation, bah, c'est très simple. Enfin, ça passe pas simple. Hein. Donc, pour l'animation, en enfin, fait, le stop motion, c'est plein de petits changements que vous allez faire image après image. Donc, premièrement, vous allez prendre euh, donc, euh, votre personnage. Donc là, pour faire la marche, par exemple, je vais vous montrer. Alors, donc, première photo, Bah, au début, on prend toujours plusieurs photos. Hein. Voilà, vous en prenez quelques-unes. Donc, vous allez mettre une jambe comme ça. Vous allez mettre une jambe comme ça donc là le bras qui est du côté de la jambe vous allez le mettre au côté opposé la jambe qui est avancée. voilà alors donc vous cliquez sur le petit bouton deuxième photo ça va être euh, voilà donc là vous allez mettre les bras un petit peu vers le haut Puis après vous allez faire basculer Mais il ne faut pas enfoncer trop le personnage comme ça Vraiment le mettre comme ça Voilà Ensuite vous prenez, vous prenez une photo La troisième Vous allez <coughs> enfoncer voilà, puis vous faisiez redescendre les bras. Voilà, on leur faisait descendre donc, et vous reprenez une photo. La cinquième, là, comme ça, comme au début, et vous prenez une photo. Donc, là, la jambe qui était à l'image précédente qui était. Euh, qui, qui était comme ça là celle là c'est elle que vous allez euh, que vous allez faire avancer voilà donc hop et euh, je prends une photo Et après, vous continuez jusqu'à euh, en faire euh, tout un film. Deuxièmement, sauter. Pour cela, vous allez utiliser un rig. Le rig est un support. Que vous allez accrocher derrière le personnage pour le faire sauter. Donc, je vais vous montrer. Alors, pour cela, euh le petit crayon. Et donc, euh, vous allez y mettre de la pâte à fixe. Et donc, la pâte fixe, vous prenez un petit bout de pâte fixe. Voilà, vous en prenez. Vous mettez sur le support puis ensuite vous euh, vous l'accrochez puis après vous tenez avec votre main puis voilà. Donc pour faire sauter un personnage, donc première photo. Prendre plusieurs euh, images vierges voilà. Que le que le personnage Deuxième étape, alors fixer euh, fixer le rire à votre personnage avec euh, la pâte à fixe. Et hop. Et après voilà. Alors, et deuxième chose que j'ai pas précisé, c'est que vous avez le lion skin et ça va permettre de voir là, la transparence. Là, ici. ça va vous permettre de voir la transparence alors là donc je vais le mettre légèrement au dessus et je vais faire un peu euh, sauter euh, les bras voilà comme ça donc deuxième hop voilà et à la fin mettez euh, un petit peu euh, voilà si le personnage se penchait comme ça, à la fin. Hop, ça fera un bon saut. Alors maintenant, il va. Maintenant, il va bien falloir effacer le rig. faire la petite flèche. Voilà. Et vous allez ici. Ici. Et donc, vous allez vous mettre sur la photo. Là, ici. Alors, donc on va commencer par la première. Ah, attendez. C'est qu'avant, il faut toujours prendre une image vierge. Une image vierge avec le décor. Hop, voilà. Bon, donc on revient. On a une image. Donc, on se met sur la première image où il y a le rig. Vous vous cliquez, hop, vous cliquez sur effacer, tac. Alors déjà il faut donc là vous allez cliquer ici sur, sur, sur le petit rectangle et vous allez vous mettre sur votre image vierge donc, donc ça va être un calque. Euh, votre image avec que le décor, donc vous faites terminer et donc Ensuite, vous allez gommer le rig. Alors, cho choisissez la taille de votre pinceau. Donc, euh, vous, vous cliquez là sur le petit rond, sur le petit rond, et vous choisissez la taille. Donc, euh, la mon crayon, il fait à peu près ça, on va dire. Vous faites terminer. Et donc, vous allez effacer. Et donc, après, voyez-vous, on ne voit plus le Rig. Voilà. Et voilà. Et ça donne un résultat final. Le personnage mais voyez vous on voit l'ombre alors il va falloir également gommer l'ombre donc là c'est simple hop hein? hop hop hop hop hop hop hop hop on gomme l'ombre et c'est merveilleux et voilà comme vous m'avez suivi bien jusqu'à la fin de cette vidéo je vais vous montrer des effets spéciaux vous allez voir ça va être génial Pour l'effet de pistolet Pour l'effet de pistolet Alors Donc le personnage a une arme Donc vous la mettez Alors Donc il a son arme Donc voilà Première photo euh, Le personnage est comme ça donc vous en preniez plusieurs voilà hop un peu de lion skin deuxième photo Lever un petit peu le pistolet voilà levez à la fin de votre mouvement vous allez mettre de l'effet et là l'effet ça va être ça ceci attendez hop ça va être ça l'effet donc l'effet en fait ça va ça va être euh, ça va être un truc orange transparent donc et là vous allez mettre de la pâte à fixe alors vous prenez un morceau puis vous allez l'accrocher au bout du Pistolet, donc ça, ça va être le feu qui va sortir. Vous allez prendre une lumière, une lampe, une petite lampe, une lampe, voilà, que vous allez allumer, vous l'allumez, puis vous la mettez en face. Voilà, pour faire un effet de lumière. Donc vous prenez une photo, hop, dans votre photo, je mets un petit peu. Euh, D'Olion Skin, j'enlève. J'enlève en, bien. J'enlève bien toute la pâte à fixe qui est restée. Puis je lève. Hop voilà. Je prends une photo. Donc voilà pour le premier effet de pistolet. fait l'appui mais l'appui ça va être euh, ça va être assez simple vous allez prendre des pièces comme ça vous allez prendre plein de pièces mais pas n'importe lesquelles des pi pièces comme ça voilà vous allez prendre euh, ce, ce sont des pièces vra vraiment toutes petites et donc vous allez les éparpiller bon, bon au hasard hein. Faut, vous en mettez une par-ci, une par-là. Et, et, et sur le téléphone, ça donne ceci. Alors, voilà, sur le téléphone, ça donne ça. Donc, vous enlevez, voilà, vous, vous en mettez quelques-unes. Vous mettez... Euh... Puis là, vous allez prendre une photo. Puis vous allez bouger les pièces. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour une fois de plus. Et à activer la cloche des notifications et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, vous m'encouragerez. Voilà, c'est ça, vous m'encouragerez. Donc maintenant que vous savez utiliser l'application Stop Motion Studio Pro, bon ben c'est la fin et bye bye